Bonjour à tous, alors euh, je voulais vous parler de la médaille miraculeuse aujourd'hui. J'avais fait une vidéo il y a 9 mois euh, sur quatre euh, choses indispensables, je vous invite à regarder la vidéo, euh, dont, la, dont la médaille miraculeuse. Euh, donc euh, cette médaille, cette fameuse médaille, euh, en fait est, est née euh, d'une apparition de la Sainte Vierge Marie à Paris à la chapelle de la rue du Bac en 1830. Elle est apparue à Sainte-Catherine-Labouré, qui, qui est sainte. Euh, donc, ce n'est pas une apparition reconnue par l'Église, mais euh, la voyante, Sainte-Catherine-Labouré, a été quand même euh, déclarée sainte. Et euh, pourquoi médaille miraculeuse Parce qu'on euh, a constaté des miracles suite euh, à, cette, euh, à la frappe de cette médaille, au port de cette médaille. Euh, D'ailleurs, les, les, les, les, le symbolisme, les, ce qui a, enfin, la frappe de la médaille a été dictée par, par la Sainte Vierge, donc cette croix entrelacée par le M, c'est les deux cœurs de, de Jésus et de Marie, donc celui de Marie transpercé par le glaive tel que l'avait prédit le, le, le sage Siméon, donc c'est dans les évangiles. Le, le cœur de Jésus recouvert de la couronne d'épines et puis de son feu de son feu d'amour de charité qui brûle pour nous enfin les deux d'ailleurs ont, ont cette flamme flamme de, de charité euh, la Sainte Vierge sur le euh, sur le recto euh, donc de, de la, sur la face face de la médaille euh, donc elle les mains euh, les paumes, les paumes de, des mains ouvertes avec les, les rayons, de, les rayons de, de grâce qui descendent si on les lui demande. Donc, en fait, cette médaille, euh, la Sainte Vierge a dit que ceux qui porteront cette médaille avec confiance recevront de grandes grâces. Donc, j'imagine que ce sont des grâces de protection, de bénédiction. Euh, et euh, vous pouvez en acheter euh, sur ce site tradition euh, monastique. Il y a pas mal de modèles, hein. il, y a, il y a même des... alors je sais qu'il y, y a des modèles en or, euh, mais par exemple, euh, vous pouvez acheter des donc les médailles euh, 18 mm, c'est assez petit, par l'autre 100, pour 13,50€. Euh, euh, voilà, euh, les dorés coûtent un peu plus cher, mais ça reste abordable à 15,70€. Voilà donc je trouve que c'est dommage de se priver justement euh, de ces grâces alors que c'est si facile de les obtenir, il suffit de porter la médaille euh, le mieux c'est autour du cou, hein, j'imagine. Euh, voilà, bah écoutez, euh, je vous souhaite euh, une bonne continuation et que Dieu vous bénisse.